je suis désolée, c'est pas facile, hein De quoi j'ai l'air, moi C'est délicat, quand même. Alors, jean mi comme il s'est mis au trail avec son pote Pascal, eh ben, du coup, je ne le vois plus. Bah ben, oui, parce que le trail, c'est pas un sport d'appartement. bah ben, ça, non, hein. <rire> ça, non, c'est pas un sport d'appartement. Bah ben, non, c'est pas un sport d'appartement. Alors, je ne le vois plus, et ça, ça pose un problème. Ah non, non pas parce que je ne le vois plus, Bah ben, oui. Au bout de 27 ans de mariage, vous pensez bien, hein Non, non, le problème, c'est que je... Je ne sais pas comment parler à mes copines, voilà. Parce que de quoi je vais avoir l'air, moi Bah oui, réfléchissez. Ce week-end, j'en mitraille. Week-end dernier, j'en mitraillais. Week-end prochain, j'en mitraillera. Bah oui, j'en mitraille tous les week-ends. Mais il peut pas courir comme tout le monde J'en m'y cours, j'en mit courra, j'en mit courrai. J'en va courir, j'en va gambader, trottine.